Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du YouTrip Alors je vous rappelle le concept, avec d'autres voyageurs, on vous emmène faire le tour de la planète et vous proposer un contenu par rapport à vos prochaines destinations de voyage Justin et Tortugaz sont avec moi aujourd'hui, salut les gars Namasté, c'est comme ça qu'on dit en Népalais Oui... Bonjour à vous petite tortue. C'est salut à toi Pete Et aujourd'hui on ne part pas très loin, je voulais vous parler de cette destination joyau de la mer Méditerranée, j'ai nommé Malte Alors Malte c'est avant tout un concentré de bon plan. C'est pas forcément si loin de la France, la monnaie officielle c'est l'euro et puis on y parle anglais. On va reprendre la carte. Un voyage d'une semaine peut s'organiser de la façon suivante. Passer quelques jours sur la Vallette, la capitale et puis les quartiers voisins. Puis, louer une voiture et partir faire le tour de l'île en commençant par le sud et sa côte incroyable, puis remonter vers l'ouest en direction de Gozo, l'île voisine. Ok mais tu penses pas qu'à Malte on fait vite rapidement euh, le tour de l'île Eh bien si tu commences par la Valette, crois moi, il y a déjà beaucoup de choses à y faire. Vous allez sans doute passer la nuit dans l'un des quartiers en face de la Valette et alors il faut prendre un bateau pour se rendre sur la presqu'île historique. A ce niveau là vous pourrez vous perdre dans les ruelles, souvent pentues, pour y découvrir maisons à bungalows et anciennes auberges des chevaliers. C'est l'une des plus belles capitales de la Méditerranée et tout témoigne d'une richesse passée sur l'île. J'ai pour ma part adoré passer du temps dans ces petites rues où tu peux toujours apercevoir la mer à l'horizon. Pas mal Pete Mais bon tu nous connais, on tient pas trop en place nous. Alors comment explorer le reste de l'île Alors Tortuga, voilà comment s'y prendre. Si comment vous n'êtes pas fan des tours organisés, louer une voiture reste la meilleure des décisions. La conduite est à gauche, mais rassurez-vous, on s'y fait super vite Prenez la direction vers le sud, jusqu'à cet endroit incroyable, Blue Grotto. Alors deux conseils à ce niveau-là, je vous conseille de vous diriger vers le petit village de pêche, afin de justement louer un bateau de pêcheur, pour vous rendre sous les voûtes de pierre, c'est encore plus impressionnant vu d'en bas. Et puis bon, à savoir, il faut venir tout le matin quand la lumière pénètre dans la grotte principale, c'est incroyable. Et puis plus loin, sur la route vers l'ouest, se trouve la ville de Mdina. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous faufiler au soleil couchant dans cette ville désertée par les touristes et puis profiter des petites ruelles, de la place, du vieux palais et des églises. En fin d'après-midi, la lumière donne à la pierre une teinte mielleuse et c'est d'ailleurs l'origine du nom de l'île, Mélita. Là, tu m'intéresses et si j'ai envie d'aller découvrir plus de choses, de me perdre, est-ce que c'est possible Il n'y a pas que l'île de Malte. À Malte. Non, il y a aussi l'île de Gozo, l'île voisine, un peu plus à l'ouest. Arrivé jusqu'ici, vous pouvez prendre un ferry qui vous emmènera sur l'île suivante. Au passage, c'est ici que l'été, les plages sont les plus agréables avec notamment Blue Lagoon et la petite île de Camino. Quand vous y serez, marquez un petit arrêt dans la baie de Mgar Iq-Sina. du tout, je crois que tu nous as convaincus. Bon allez, on passe à la question coup de cœur. Pendant bon, que moi je vais aller m'installer dans cette cabane pour y passer la nuit en plein de fond de la forêt. Et eh bien la nuit, c'est définitivement à l'extrême ouest de Gozo. Regarde cet endroit. Au coucher du soleil, c'est le spot idéal pour finir ta journée et prendre l'apéro. Si cet endroit vous dit quelque chose, c'est que vous l'avez peut-être vu lors du tout premier épisode de Game of Thrones. Malheureusement, l'arche que vous voyez ici a disparu, ce petit coin photogénique, a subi les caprices de la mer, mais ça n'enlève vraiment rien à la beauté du site. Alors, Malte, comme vous venez de le voir, c'est une destination de choix. La meilleure période pour s'y rendre est selon moi l'été, quand les températures y sont les plus agréables. Et puis, comme ça, vous pourrez profiter aussi des petites criques cachées et de tous les endroits que vous réserve Gozo et Malte. Bref, pour une semaine ou alors un gros week-end, Malte peut plaire à tout le monde. Que vous venez ici pour perfectionner votre anglais ou passer une semaine entre potes et faire la ville dans le quartier animé de Patchville, elle conviendra à tout le monde. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à laisser un commentaire afin qu'on s'améliore. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou alors nous donner votre propre itinéraire pour Malte. Et et puis je vous invite notamment, et c'est important pour nous, à vous abonner à cette chaîne YouTube. A très bientôt pour un nouvel épisode du Trip. Ciao. Pas mal, Pete. Mais bon, tu nous connais, hein. Oh. <rire> pas mal. Mais Pete, tu nous connais. On ne tient pas en place. Comment euh, explorer le reste de...